Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour l'épisode 5 de la moto 200RT. Ah. voilà, Martin vient de verrouiller la moto en mettant l'alarme. Donc là, tout est fermé. Et du coup, pour continuer, voilà, on rallume la moto. Donc je vais prendre la clé pour être plus près de la moto de façon à faire... Ce qu'on a fait au départ, c'est-à-dire enclencher le circuit de la moto. Voilà. Une fois que c'est enclenché, alors il n'y a plus de problème, on peut reprendre la clé. Parce qu'il faut qu'elle se trouve, je le rappelle, environ 50 cm, quelque chose comme ça. Alors Martin, qu'est-ce qu'on va voir maintenant parfait alors on va aller voir ça alors bah, c'est un peu comme tous les GPS hein. c'est d'ailleurs euh, un GPS il n'y a pas mais bon il n'y a rien d'extraordinaire mais quand même il y a quand même quelque chose d'épatant c'est que vous allez voir il y a un petit cible ici en bas à gauche, téléphone, ça veut dire que mon téléphone ici est synchronisé avec le GPS qui me permet en fait de recevoir des appels et de le voir ici sur le, le relais. Par exemple, si je vais dans répertoire, j'ai en fait tous mes contacts. Voilà. Et je peux faire rechercher et saisir le nom d'une personne. Par exemple, Martin, et nous avons ici Martin Vassar. Et donc si je clique sur Martin Vassar, il est occupé à appeler. Et nous avons la sonnerie qui sonne chez Martin. Voilà. Mais comme il est à côté de moi, on va éviter d'appeler. Alors, coupe. Voilà. Alors, pour couper, hop, ici, fin de l'appel. Voilà. Donc, Ici, par exemple, on va revenir à la page de démarrage, donc ça c'était pour le téléphone, nous avons le volume, il y a également euh, quelques applications et les paramètres. Bon, dans les applications, il y a un planificateur de trajet, un lecteur audio, ça je ne sais pas encore comment l'utiliser, le tracé, c'est-à-dire euh, euh, les derniers, derniers voyages effectués qu'il a, qu a enregistrés et le nombre de kilomètres parcourus par exemple le 17 juillet il y en a eu plusieurs notamment euh, un de 54 km voilà et donc je peux retrouver le tracé que j'ai fait euh, en le reparcourant une deuxième fois donc ça c'est pratique quand par exemple on a fait une balade qui était très chouette et eh bien euh, on ne sait plus très bien par où on est passé et eh ben, euh, le soir en rentrant on voit par là où on est passé et on peut refaire le, le même trajet donc ça c'est assez sympa comme application assez utile je trouve voilà euh, il y a euh, un compas euh, round trip c'est pareil c'est un petit peu pour euh, euh, les boucles qu'on a envie de préparer euh, trabac ça je verrai ce que c'est mais voilà et euh, pardon il y en a d'autres également un peu plus bas euh, tout ce qui concerne ma moto euh, la connexion avec euh, smartphone là où je suis allé un réveil horloge et la dernière place là où euh, je me suis retrouvé la dernière fois que j'ai garé ma moto c'est quand même dingue hein qu'est ce qu'il y a encore une calculatrice un convertisseur d'unité de l'aide et télécom verbé je sais pas ce que c'est on verra ça plus tard voilà donc ça c'est pour euh, les différentes applications qu'il y a dessus sinon ben euh, par exemple on peut afficher la carte voilà, comme sur un navigateur. Et euh, il nous montre avec un petit motard ici. Hein, on va s'approcher. Où on est. Et bien sûr, on peut euh, s'éloigner de la carte ou bien s'en approcher. Ah, c'est Yves. C'est à partir. Voilà. Euh, donc ça, c'est pour afficher la carte. Et alors, évidemment, comme un navigateur, ça sert de d'aide de, de conduite, on clique sur où aller, et là, bah, comme un navigateur, on saisit sa recherche, soit avec des parcours enregistrés, soit on saisit la recherche du lieu où on veut aller. Voilà, et tout ça, évidemment, est synchronisé avec mon casque. À bientôt pour l'épisode 6.